c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, on va vous parler de l'iPhone 13 Pro. Ça fait maintenant un mois que j'utilise l'iPhone 13 Pro comme smartphone principal. On a entendu pendant la conférence d'Apple que, oui, il n'apportait pas beaucoup de nouveautés par rapport à l'iPhone 12 Pro de la génération précédente, qu'Apple s'était contenté de ne modifier que quelques petits éléments, mais qui continuaient à faire payer le prix fort à ses utilisateurs. Il y en a même qui qualifient l'iPhone 13 Pro d'iPhone 12S Pro. Est-ce que les plus critiques ont raison ou est-ce qu'ils ont tendance à exagérer le travail accompli par Apple sur les iPhone 13 Pro J'essaie de répondre à cette question après un mois de test. Alors je ne vais pas tout aborder, je vais me contenter de parler des grosses nouveautés de l'iPhone 13 Pro. Rapidement, je vais balayer ce qui ne change pas trop. Le design, évidemment, il ne change pas. Il y a juste le Face ID qui est réduit de 20% et on a des capteurs photo qui sont plus imposants par rapport à la génération précédente. Apple en a profité pour ajouter une batterie plus grosse. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qui fait que l'iPhone 13 Pro est un tout petit peu plus lourd que l'iPhone 12 Pro. Mais en vérité, on ne le ressent pas vraiment. Je vais aussi passer rapidement la nouveauté au niveau de la puce. Là, on a une A15 Bionic. Chaque nouvel iPhone est l'occasion pour Apple de présenter une nouvelle puce. Cette année encore, elle est beaucoup plus puissante. Et elle permet d'aller encore plus loin qu'avec l'iPhone 12 Pro. Clairement, on ne voit pas trop de différence de performance entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 12 Pro. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus au niveau du gain de performance et qui veulent un petit peu voir ce que ça donne en chiffres. Vous pouvez consulter mon test écrit que j'ajoute dans la description. Alors en fait, les nouveautés de l'iPhone 13 Pro, elles se comptent au nombre de trois. Il y a d'abord l'écran, puis l'appareil photo et enfin l'autonomie. Je vais d'abord commencer par l'écran. On a toujours une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. Ça, ça ne change pas du tout. Et on est toujours sur une technologie OLED, compatible HDR, avec True Tone qui va adapter la colorimétrie en fonction de l'environnement. Et aussi, l'écran est beaucoup plus lumineux que sur le 12 Pro. En fait, la vraie nouveauté de l'écran de l'iPhone 13 Pro, c'est qu'il intègre la technologie ProMotion. Qu'est-ce que c'est ProMotion ProMotion, en fait, c'est une technologie qui va permettre à l'écran d'afficher des contenus en 120 Hz, qui va apporter plus de fluidité dans les défilements, ce qui va apporter plus de fluidité aussi dans le jeu, enfin bref, dans tout ce qui va nécessiter d'avoir des animations ou des transitions. Alors ça, c'est pas nouveau comme technologie. Ça existait déjà sur les iPads hein, chez Apple. On se demandait quand ça allait arriver sur les iPhones. Il aura fallu attendre l'iPhone 13 Pro pour que ce soit bien présent. Et je note aussi qu'il n'est pas intégré aux iPhone 13 et 13 mini. C'est l'exclusivité des versions Pro. Et je précise aussi que c'est une technologie qui existe chez les concurrents sous Android. Depuis plusieurs années, on a même des smartphones qui sont vendus à moins de 500 euros qui intègrent des dalles avec une fréquence de rafraîchissement élevée. Alors la dalle de l'iPhone 13 Pro, c'est quand même une dalle haut de gamme. On est sur une technologie LTPO, ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer de 10 à 120 Hz selon le contenu affiché à l'écran. Par exemple, si vous êtes sur une image fixe, la fréquence de rafraîchissement est de 10 Hz. Si vous scrollez sur les réseaux sociaux, ça va passer automatiquement en 120 Hz pour que ce soit plus fluide. En fait, ça s'adapte en temps réel à votre utilisation. Ça, ça permet en fait d'avoir une grande fluidité lorsque cela est nécessaire sans épuiser la batterie. bon Je ne vais pas m'attarder sur cet écran. Il est magnifique comme chaque année et le spécialiste des tests d'écran a même donné la note la plus élevée à l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le plus bel écran de smartphone à ce jour en attendant bien sûr le prochain. Quoi. L'autre grosse nouveauté, c'est l'appareil photo. Là, Apple a complètement revu tout le matériel. On a des capteurs qui sont beaucoup plus grands, qui captent plus de lumière, ce qui permet en fait sur tous les capteurs d'avoir une qualité photo encore améliorée par rapport au 12 Pro. Surtout que forcément, les ingénieurs ont amélioré encore l'intelligence artificielle pour un meilleur traitement numérique de l'image. Donc je ne m'attarde pas, on se retrouve forcément avec des photos de jour qui sont encore plus détaillées, avec de meilleurs contrastes, une meilleure luminosité. On a toujours... Un rendu qui est très réaliste chez Apple. Ça, ça va plaire beaucoup aux photographes. Les photos de nuit sont aussi un poil meilleures par rapport à l'iPhone 12 Pro. Les portraits sont aussi améliorés. Enfin bref, tout est mieux en fait en photo. Même si la différence n'est pas non plus ultra flagrante par rapport à l'iPhone 12 Pro. En revanche, par rapport aux générations précédentes, il y a un vrai gap. Hein. En fait, il y a une fonction qui est vraiment nouvelle au niveau de l'appareil photo. C'est les photographic styles. En fait, ce sont des styles de photos où on va pouvoir en temps réel donner un ton un petit peu plus artistique à ces photos. On peut choisir des couleurs plus chaudes, plus froides et adapter tout ça au moment où on shoot et pas après avoir shooté. Ça notamment ça permet aussi de séduire ceux qui avaient peut-être l'habitude d'avoir des photos un petit peu plus criardes sur d'autres marques comme Samsung par exemple qui a tendance à booster la saturation tout en conservant en fait cette marque de fabrique d'Apple qui est de conserver un rendu réaliste. Sur la vidéo, l'iPhone 13 Pro est aussi meilleur que la génération précédente. On peut filmer en 4K à 60 images, même avec Face ID. Donc, on est vraiment sur de nettes améliorations par rapport à la génération précédente. L'iPhone est encore une fois le meilleur smartphone pour filmer avec le S21 Ultra de Samsung. Mais on a quand même une petite préférence pour celui d'Apple. Et puis surtout, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Cinematic Mode qui en fait, si je dois résumer, c'est un peu le mode portrait de la vidéo. On va avoir un flou d'arrière-plan qui va s'appliquer autour du sujet qu'on est en train de filmer et on peut basculer entre le premier plan et l'arrière-plan pour appliquer le flou soit au premier plan soit l'arrière-plan selon ce qu'on veut filmer. Ce mode est plutôt intéressant mais on sent bien que c'est le début en fait de cette nouvelle fonction, qui a encore des choses à améliorer. Le détourage n'est pas toujours parfait, le flou est parfois un peu agressif et puis surtout il y a une mise au point qui peut varier de l'arrière-plan au premier plan sans qu'on ait vraiment envie que ça se produise du coup c'est un peu compliqué de réaliser quelque chose de vraiment bien bien carré avec ce mode de prise de vue mais ça reste quelque chose d'intéressant et ça donne quand même des perspectives sur ce qu'on pourra faire plus tard ça montre que l'iPhone est déjà en fait une caméra une vraie caméra semi professionnelle pour ceux qui sont intéressés par cette activité. Et enfin, troisième grosse nouveauté de cet iPhone 13 Pro, et eh bien c'est son autonomie. C'est le vrai point fort, la vraie grosse évolution par rapport à l'iPhone 12 Pro. Apple a réussi à intégrer une batterie plus grosse puisqu'il a réduit Face ID. Du coup, il y avait plus d'espace sous le châssis, d'autant qu'ils ont en fait réagencé tous les composants sous le capot. Du coup, on se retrouve avec une plus grosse batterie et une optimisation qui, depuis déjà l'iPhone 11, s'améliore beaucoup en fait chez Apple. Il y a 4 ou 5 ans, en fait, c'était l'un des smartphones les plus mauvais en termes d'autonomie. Là, aujourd'hui, l'iPhone 13 Pro avec le Pro Max qui est encore un cran au dessus. Ce sont les deux smartphones les plus endurants du marché et de loin. Avec le 12 Pro, moi, au quotidien, je faisais environ une journée et demie et vers 18 h le lendemain, je devais recharger mon téléphone. Là, j'ai largement atteint les deux jours avec le 13 Pro, ce qui est vraiment pas mal pour un usage standard plus. Alors, on pourrait croire que l'iPhone 13 Pro, en fait, il est parfait, donc, mais pas du tout. Hein. D'abord, il y a pas mal de petits défauts qui vont certainement chagriner certains utilisateurs. On a toujours Face ID, en fait, hein, qui est toujours une encoche, en fait, sur l'écran. Et ça, c'est vrai que quand on regarde ce que fait la concurrence, bah, c'est pas tip-top hein, d'avoir une encoche comme ça qui vient rogner sur le contenu. On a toujours aussi ce port Lightning auquel Apple est vraiment attaché. Et on se demande pourquoi. Il n'y a toujours pas du USB-C sur l'iPhone, alors que tous les produits de la marque qui sont passés. De toute façon, en Europe, on devrait pas tarder à avoir de l'USB-C sur les iPhones puisque la Commission européenne a décidé d'imposer le même standard à tous les constructeurs. Donc peut-être que l'iPhone 14 ou le modèle suivant aura un USB-C à la place du Lightning à moins qu'Apple décide de carrément supprimer cette connectique pour n'avoir que du sans-fil et utiliser exclusivement la technologie MagSafe pour recharger les iPhones. Mais bon, là, on se projette un peu. Et le problème aussi de cet iPhone 13 Pro, c'est qu'il a une recharge qui est vraiment lente par rapport à la concurrence. Alors pour finir, est-ce qu'il faut craquer pour cet iPhone 13 Pro, qui est quand même proposé au prix de 1159 euros Et surtout, est-ce que cet iPhone 13 Pro apporte des nouveautés par rapport à la version précédente Est-ce que les critiques ont raison de dire qu'Apple n'a pas fait grand-chose bah, en réalité, c'est un peu oui, un peu non. Par rapport à l'iPhone 12 Pro, c'est vrai que l'iPhone 13 Pro apporte des améliorations, mais qui restent légères et qui ne justifient pas forcément d'aller débourser 1159 euros. Par contre, si on a une version antérieure, un iPhone 11 Pro ou une version précédente, là, l'iPhone 13 Pro, c'est un vrai gap en termes d'utilisation. Il y a une meilleure autonomie, meilleur appareil photo. Enfin, il y a presque tout qui est meilleur. Et en plus, le design change par rapport à un iPhone 11 ou un iPhone 10. Et puis, si pour vous, l'écran du 13 Pro est un peu petit, hein, il fait 6,1 pouces. Vous pouvez toujours vous tourner vers le 13 Pro Max qui lui a un écran bien plus grand. Et pour la première fois en plus, le 13 Pro et le 13 Pro Max ont exactement les mêmes configurations. Donc cette année, le matériel photo est le même. On n'est pas obligé en fait, de prendre le modèle le plus grand pour avoir le meilleur en photo. Donc ça, c'est quand même un bon point. Vous avez vraiment choix entre les deux modèles. Il faut juste prendre en compte que l'iPhone 13 Pro Max coûte encore plus cher que le 13 Pro. Voilà, cette vidéo de test de l'iPhone 13 Pro est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne juste ici et activer la petite cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.